Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 338 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Bryant Bob. Brian Bob, The Nitron Production. C'est pas la première fois que je le vois lui, tiens. This is Sek Sekotw Sekotwana. C'est Bob. Un des parents. Uh, over the first year of the life. Uh, 300, 300. Un uh, life is sick, ta mère. Je comprends pas. But no mode for long. Ok. La planète elle est pas contente. Decided de go on the quest. bla, bla. Nous sommes sur la planète 303. The Mysterious Space donc c'est un avec un alien dedans. Dehappinator. Happiness from each and every woman's and boobiness. Il a enlevé la joie des gens, c'est ça, non Terror. Sème la terror. Ok. parents never give up the happiness. Ils n'ont jamais retrouvé leur joie. Et pleine Destroying. 1 1 1 Je m'en Pas bah les couilles, je comprends pas. Voilà <rire> Voilà voilà on a, on a suivi l'histoire, c'était bien. Reset cinématique, reset time, Reset machin, musique, beaucoup de musique, beaucoup de. Beaucoup de sound. Voilà, il y a un peu de la musique. Start the game. Et ben on va start the game, on va essayer de comprendre ce qu'on nous veut. Est-ce que je peux jouer à la manette oui. Yop là. Ok, je viens de mourir. Oh putain, je suis encore mort. Pace face bar twice to double jump. Yop, yop. Yop. Yop, yop. Yop. Yop. Ouh. Ok, bah ça va être de la pure plateforme. Alors du coup, j'enlève ma souris d'ici. On peut pas bouger la caméra. Il faut que j'aille ici, ici, et que je saute. Hop, hop. Ok, je suis mort. Hop, yep, hop. Yep. Oh non, oh non, c'est tout, c'est tout ce qu'on a comme choix. C'est incontrôlable, c'est super incontrôlable et et en plus dès qu'on meurt, bah on meurt, putain. Wacon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Press Shift ou Grab Box. Oh putain Donc ça c'était des ennemis On est d'accord ça c'est des ennemis qui me poussent ils font que ça ils servent qu'à ça à pousser Et en plus je les ai fait tomber dans le vide Ça ça, ça c'est un truc de PGM ça Le problème, c'est que j'ai besoin d'eau pour, euh, pour sauter sur la plateforme. Alors, ça fait quoi si je presse Shift Ah si, je pouvais les choper avec ça. Est-ce que, est que je peux mourir Oui, oui, je peux mourir. Il est possible que je meurs. Il est possible que je meure et que je ne passe jamais ce level. Ok, il est mort aussi. Bon, profitez. J'espère que je vais pas claquer. Il n'y a pas de checkpoint. Ok, je peux tirer la boîte pour qu'elle vienne jusque là. Putain que c'est dur. Non. Ah non Ah non, je vais pas recommencer en plus. Ok, ils aiment pas du tout la radioactivité. C'est plus facile quand on sait ça. Bienvenue à toi petit nuage. Bienvenue radioactivité J'ai fini mon niveau. Oh putain. Là il y a un bonhomme bleu. C'est pas bien ça. Allez, viens me voir. Voilà, c'est ça. rap ici devant ta, devant ta boîte. Le, le plus chiant, c'est qu'il faut recommencer tout à chaque fois. Non, non Ta mère, le truc Ok. Jamais j'arriverai à monter dessus. Ok, voilà, c'est bon. Je suis mort. Pouah. Regardez, il va, il va péter un câble. Yo. <rire> Je crois qu'on va vite arrêter cette vidéo. Ça va vite me saouler. Oh putain. Bienvenue à photo de petit village Ah oh, putain Je suis je suis un handicapé Oh putain Oh putain j'y suis arrivé Oh putain j'y suis arrivé oui, ça c'est la joie. Et y a un ennemi ici. Je peux pas voir derrière moi ce qui se passe. <rire> Je fais moi comment je fais pour sauter sur là bon là du coup c'est même plus la peine, il suffit que je saute ou me suicide. est que là-bas en fait c'est là le truc c'est que j'ai pas... Il veut pas les rejoindre là-bas. Pas semblant de bouger ça. <rire> <rire> J'arrive pas... Passeur Est-ce que, est... est que j'ai bien compris ce qu'il fallait que ça fasse Est-ce que vous... Est-ce que... Oh putain non Ah ouais je peux me tout péter si j'ai envie. Je peux te péter, peux tout péter, peux te péter. Ça n'a aucun intérêt mais je peux tout péter. je peux pas bouger la caméra, c'est ça qui me rend ouf. C'est qu'on peut pas voir là, ils m'ont montré qu'il y avait un bonhomme là-haut. Dans le palmier. Et je peux pas le péter Peut me que sucer. Bon allez, j'essaye une dernière fois de le, de le passer celui-là. Et puis si j'y arrive pas, on arrête le test parce qu'on aura compris aussi comment ça se joue. Enfin, moi, j'aurais bien compris. En tout cas, je suis pas fan, fan, fan. C'est joli, c'est bien branlé. Mais euh, je suis pas fan, fan, fan. Nanana. Est-ce que vous êtes sérieux là-bas Youhou Niveau terminé. Faut que j'aille là-haut. Ah mais je continue un peu, attendez. Tout euh, à l'heure j'étais bloqué là. Je continue, c'est intéressant. De voir ce qu'il y a. Et yo, yo. Yo, yo. Oh, merde Non Non Elles sont pas très solides ces caisses. Hein. en fait c'est pas si difficile hein. il suffit juste de bien sauter. Oh putain Il y a une onde de choc pure quand on saute. Je crois qu'il y a moyen de sauter de, de, de, case, de case en case, sans forcément... Putain. <rire> Ta mère Voilà, on va s'arrêter là sur ce jeu, donc voyez à quoi il ressemble Quoi ce bordel -là Je suis une boîte avec un sourire et des lunettes. Et ce sera tout pour ce jeu. J'espère que vous avez aimé euh, le gameplay, la vidéo... Enfin, le, le jeu. Euh, c'est spécial. Je suis pas super fan étant donné qu'il y a beaucoup d'aléatoires. C'est pas tellement... De... Enfin, voilà, c'est... C'est plus hardcore que logique. Ou du coup, je, je suis moins fan, mais bon. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Donc euh, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, pour recevoir les notifications. Euh, C'est tous les jours à 17h. Un jour, un jeu, une plateforme. Euh, tout est résumé là-dedans. Donc je vous dis bah, à demain, à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut